Bonjour, toujours dans le cadre de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, intéressons-nous aujourd'hui à comment se forment les gamètes femelles chez les orgiospermes, autrement dit au niveau du gynécée. Le gynécée est un organe qui est formé, c'est l'organe reproducteur femelle, ou l'appareil reproducteur femelle, il est formé par trois parties. Deux parties à l'extrémité et une partie qui les relie. Que ce soit sur cette fleur ou que ce soit sur cette fleur. On a trois parties. Une partie basale reliée au pédoncule. Reliée à une partie supérieure par une sorte de filet ou d'un tube. Ces trois parties sont... L'ovaire, c'est la partie gonflée à la base, puis le style et enfin le stigmate qui est la partie superficielle. Cet ovaire, d'après une coupe transversale, est formé de trois parties semblables soudées totalement entre elles. Ce sont les carpelles Chaque carpelle contient deux ovules ce cet ovaire sous microscope électronique apparaît formé par un ensemble de cellules autrement dit c'est une structure cellulaire qui est formée par trois carpelles totalement soudés au niveau de chaque carpelle on trouve deux ovaires enfin pardon deux ovules et chaque ovule est relié au centre de l'ovaire par un cordon ombilical Et le centre représente ce qu'on appelle un placenta. Ainsi, un schéma simplifié de cette coupe d'ovaire apparaît comme suit. L'ovaire est composé donc de carpelles, en nombre de trois, soudées entre elles. Et au milieu de chaque carpelle, il y a deux ovules qui sont reliés au centre de l'ovaire au placenta par des cordons ombilicaux. Donc, quelle est la structure de cet ovule qui est l'élément le plus important dans cet ovaire ben, Cet ovule sous microscope électronique apparaît lui aussi sous forme d'une structure cellulaire c'est à dire formée par un ensemble de cellules et cet ensemble de cellules sont réparties comme suit on a un ensemble de cellules qui forment des téguments c'est à dire une couche cellulaire qui entoure cet ovule après on a un ensemble cellulaire au milieu et enfin on a une structure cellulaire un peu spéciale qui se trouve juste au milieu sachant que cette partie-là représente ce qu'on a appelé tout à l'heure le cordon ombilical. Si on réalise un schéma de cet ovule, il apparaît formé par un ensemble de cellules qui forment les et qui entoure l'ovule. Ces téguments entoure un ensemble de cellules qui forment un tissu nourricier appelé nucelle et au milieu de l'ensemble on trouve une structure cellulaire appelée sac embryonnaire. Le tout est relié au placenta par le cordon ombilical ou le finicule, qui est un autre nom du cordon ombilical. Le sac embryon au milieu est tout simplement une structure cellulaire formée par une grande cellule composée de deux noyaux qu'on appelle des noyaux polaires, à l'intérieur de laquelle il y a dans un des pôles, trois cellules semblables qui représentent les antipodes. Et dans l'autre côté opposé, on a une grande cellule qui forme l'osphère ou le gamète femelle, entourée par deux cellules qui forment les synergides. C'est le sac, la structure du sac embryonnaire. Ce sac embryonnaire, il se forme comme les grains de pollen, puisque c'est l'équivalent des grains de pollen, de, en deux étapes. Une première étape qui correspond à une... Meiose, puisque une cellule mère 2n va subir une meiose pour donner des macrospores n au nombre de 4 trois macrospores vont dégénérer vont mourir et une seule macrospore va subir trois mitoses successives trois divisions au niveau du noyau pour donner deux noyaux, puis quatre noyaux, puis huit noyaux. Ces huit noyaux vont se répartir, donc on a 8 noyaux qui vont se répartir en 7 cellules différentes. La grande cellule avec les noyaux polaires, les trois cellules antipodes, la cellule gamète femelle ou osphère et le, les deux synergides. Si on fait une comparaison entre la formation des grains de pollen et le sac embryonnaire, on a la même chose. Les grains de pollen démarrent par une cellule mère 2N, c'est la cellule mère. Cette cellule mère subit une méiose pour donner quatre macrospores. N, enfin, pardon, quatre microsports. Chaque microspore va subir une mitose au niveau du noyau pour donner deux noyaux. Un des noyaux va s'entourer par une membrane pour former la cellule génératrice et l'autre cellule formera la cellule végétative. Quand on s'accombrionne, on démarre par une cellule mère de la même manière, une cellule mère diploïde. Cette cellule mère va subir une méiose, elle aussi, pour donner quatre cellules haploïdes qui sont des macrospores ce sont des cellules N. Et ici, la seule différence, c'est que trois macrospores vont dégénérer et la macrospore restante va subir trois mitoses successives au niveau du noyau pour former les deux noyaux du sac, les trois noyaux des cellules antipodes, un noyau de l'orosphère et deux noyaux pour former les cellules synergites. C'est notre sac embryonnaire. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Au revoir.